Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je pense que la majorité d'entre nous vont être d'accord, on attend ce jour depuis très longtemps et on se demandait même s'il allait arriver. Après une communication chaotique de 343 Industries, un manque d'informations cruciales sur le développement du jeu et une grande peur de nombreux fans que ce Halo Infinite ne soit pas à la hauteur, nous allons enfin mettre la main sur une partie de son multijoueur. Vous êtes peut-être l'heureux détenteur d'un mail de 343 Industries vous informant votre participation au flight test de Halo Infinite. C'est Eridil qui était venu vous en parler il y a quelques jours. Vous pouvez retrouver sa vidéo complète en cliquant sur le lien en haut de la vidéo. Quoi qu'il en soit, 343 ne nous avait pas menti en annonçant la date de la phase de test pour ce week-end. Si vous avez bel et bien reçu un mail, vous êtes d'ores et déjà au courant, vous pourrez jouer à la bêta de Halo Infinite du 29 juillet au 1er août. La bêta vous offrira la possibilité de découvrir les bots multijoueurs de Halo Infinite dans des modes de jeu à 4 contre 4, une équipe de 4 joueurs contre 4 IA. Ce sera donc aussi la possibilité de tester 3 maps qui seront présentes dans le jeu, Bazar, Recharge... Et Live Fire, avec un panel de quelques armes, anciennes comme nouvelles, telles que le VK78, la Pulse Carabine ou le Ravager, que nous avions pu voir à la Xbox Game Showcase en 2020. Mais plus que le Bot Slayer, vous pourrez aussi vous entraîner à l'Académie pour gérer vos déplacements, esquives ou encore vous entraîner au tir. Le mode Académie est une nouveauté de Halo Infinite, centrée sur les bots, avec pour cible principale les nouveaux joueurs qui pourront ainsi s'entraîner au maniement et découvrir les atouts d'un Spartan. Il est donc logique que la première phase de test sur Halo Infinite se fasse par là. Bien évidemment, 343 Industries va vous offrir la possibilité de tester quelques armures ainsi que voir bien évidemment comment sont organisés les menus du jeu. Je répète les dates de ce fly test, du 29 juillet au 1er août. Nous n'avons pour le moment pas d'heure précise dans ces journées pour marquer précisément le début et la fin de cette phase de test. Bien évidemment, je vais prendre une seconde pour cela, il s'agit d'une phase de test, d'une preview technique, il ne s'agit pas du jeu final. Ces quelques jours vont servir à répertorier différents bugs et problèmes que les joueurs pourraient rencontrer. Bien évidemment, vous devez vous en douter, sur Halo.fr nous sommes sur le pied de guerre, on attend cette bêta avec autant d'impatience que vous. Nous vous proposerons bien sûr du gameplay issu de cette bêta sur la chaîne, ainsi que nos impressions sur le gameplay de Halo Infinite. Si vous en voulez plus, nous serons également sur Twitch pour jouer en direct avec vous au maximum durant ce week-end. Si vous n'avez pas envie de lancer cette bêta seule, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord Allo.fr ou encore sur le groupe Facebook pour trouver des joueurs et monter une équipe. On y est enfin, la bêta va bientôt s'ouvrir, on l'attend, on est impatient, on la veut Tous les liens importants sont en description, donc n'hésitez pas à checker tout ça J'espère de tout cœur que ce flight test vous plaira et que nous passerons quelques heures de plaisir dessus. Je pense que c'est l'après, quand la bêta sera terminée, que ça sera vraiment dur. Nous aurons peut-être la chance d'avoir d'autres bêtas dans le genre d'ici la sortie du jeu. Halo Infinite est toujours prévu pour sortir sur nos Xbox Series, nos Xbox One, sur PC et sera présent dans le Game Pass Day One. Vous pourrez bien évidemment acheter la campagne sans passer par le Game Pass. Quant à son multijoueur, il sera free-to-play, ce qui devrait attirer bon nombre de joueurs sur Halo et accroître la popularité dans le game. Plus que jamais, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire vive Halo et à très vite sur Halo Infinite